Salut la compagnie, c'est Best of Raphaël. Je vais vous parler d'un week-end à Londres. J'ai envie de rire, mais tu peux pas savoir comme je suis vert. Parce que ça fait maintenant plus d'une heure que j'essaye de faire cette vidéo. Il y a toujours un truc qui cloche. Donc euh, voilà, pour ceux qui veulent être youtubeurs, euh, voilà, c'est galère. Euh, franchement, c'est galère. Donc voilà, entre les réglages de ce micro-là, euh, je ne sais pas si tu le vois, voilà, donc ça, c'était, ça m'a pris un bon bout de temps. Euh, ensuite, c'était, enfin, je vais vous passer les détails, mais franchement, je vous dis, moi, je m'améliore, hein, euh, je m'améliore, et ça, c'est aussi parce que, hmm, comment dire, c'est aussi, c'est de l'expérience, en fait, hein, pour, pour la suite. Donc euh, voilà, je vous invite, franchement, je vous donnerai aussi des, des astuces pour ça, pour... Euh, euh, pour, si vous voulez créer une chaîne YouTube, euh, voilà. Je ne suis pas un pro du montage, donc c'est pour ça que je galère. Mais par contre, pour le reste, tout ce qui est marketing, euh, référencement et autres, euh, voilà, ça, ce sera euh, quelque chose de pas mal. D'ailleurs, parlant euh, marketing, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en commentaire, mettez Weekend à Londres ou Raphaël Weekend à Londres. Voilà, ça m'aidera euh, pour euh, le référencement Voilà Donc maintenant allons droit au but euh, Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur euh, un site internet Qui traite des euh, hôtels, transports et autres Un incontournable du tourisme pour euh, euh, week-end à Londres Voilà, Si vous voulez vous faire un petit tour euh, sur Londres Ça peut être bien sympa donc je vais faire comme si j'étais tout nouveau sur ce site. Je vais vous montrer, rester là parce que franchement, c'est pas mal ce que je vais vous montrer. Il y a pas mal d'astuces pour dénicher le bon plan pour partir un week-end à Londres pour deux personnes. Voilà, on y go, droite au but. Allez, donc le site en question, c'est quoi le site en question, c'est Booking.com. Ouais, Booking.com. C'est vraiment le meilleur. Voilà, ça, ça fait partie aussi des problèmes que j'ai eu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça. On va passer. Alors, les réglages importants. Voilà, le premier réglage important, c'est que quand vous partez à Londres, ne mettez pas euros ici. Mais mettez devise de l'établissement. Ça, c'est bien parce que ce sera des livres. Donc euh, voilà, donc euh, il faut mettre ça. Quand vous partez aux États-Unis aussi, c'est pareil. Si vous mettez ça, ce sera automatiquement sélectionné. Vous n'aurez pas besoin d'aller euh, voir tout ça. Et il n'y aura pas de surprise après sur votre relevé euh, bancaire quand vous verrez il euh, y a des frais et tout. Ouais, c'est nul. On est pourtant en 2020 et on est encore euh, on est obligé de payer des frais euh, bancaires. C'est dingue. Enfin, j'ai une solution pour ça, mais j'en parlerai pour une dans une prochaine vidéo ensuite voilà bon français je suis français donc je mets ça alors on va essayer de voir pour un petit week-end imaginons que voilà on est le 10 août imaginons que dans deux trois semaines vous dites j'ai vu la vidéo de Raphaël pourquoi pas allez pourquoi pas se faire un petit week-end à Londres bah, euh, tous les deux ou tous les trois si vous avez un enfant n'oubliez pas de le mettre voilà ça a demandé l'âge donc ouais mais c'est important donc Hop, hop, hop, on fait notre petite recherche. Là, ça a passé parce que tout à l'heure, voilà, j'ai trouvé la solution. Donc, euh, dans 31 août, et là, on a pas mal de solutions. J'ai fait tout ça, là, comme vous pouvez le voir, et j'en suis arrivé à cette solution-là, le Novotel London Wembley. Mais je vous expliquerai comment j'ai trouvé ce bon plan-là. Donc, comment j'ai trouvé Ouais. Si vous voulez pas écouter tout mon... Vous tout, voir toute ma recherche, c'est là le, le site, l'hôtel que je trouve le, le mieux pour l'instant. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, comment j'ai fait pour trouver cet hôtel Vous voyez, il y a 1900 établissements disponibles. Donc, euh, ouais, on s'y prend quand même un peu à la dernière minute puisque 77% des établissements sont déjà réservés. Vous voyez, 60, même, 79 même pour euh, notre période donc qu'est ce qu'on veut nous qu'est ce qu'on veut faire on va pas écouter voilà on va pas regarder le, le site on va regarder nous mêmes nos filtres pour voir ce qu'on veut comme je disais moi je veux quand je suis dans un pays je veux goûter le petit déjeuner ça c'est clair je suis un mangeur il y avait une vidéo que j'ai faite avec les cinq applications site internet à connaître donc je vous ai mis, euh, je vais vous mettre le lien plus tard à la fin de la vidéo mais c'est il euh, y a TripAdvisor parmi ces, ces, euh, ces sites donc je vous invite à aller voir ma autre vidéo par rapport à ça par contre voilà pour le petit déjeuner, euh, pour l'hôtel moi je veux un petit déjeuner donc je mets le petit déjeuner, vous voyez de suite on passe quand même de 1900 je crois que c'était voilà à... 600 et quelques donc on divise quand même par plus de 3 quand même faut savoir je veux quelque chose qui soit correct donc sur ce site quelque chose de correct c'est quand même euh, voilà ils disent très bien mais pour moi quelque chose de correct c'est une note avec plus de 8 ça c'est clair et quelque chose de vraiment très important aussi c'est de mettre une réception ouverte 24 sur 24 pourquoi je vous dis ça parce que à londres si vous voyez les autres vidéos si vous regardez ça où j'explique que les transports à londres ça peut être aussi galère donc que c'est pas tout beau genre on part de notre petite ville en france et on se dit ouais super euh, on peut arriver à 22h à londres et après faire notre, notre arrivée non non non non ça marche pas comme ça il y a toujours des soucis si c'est pas l'avion si ce n'est pas le bus, si ce n'est pas la navette, l'aéroport, euh, il y a toujours quelque chose qui, qui peut euh, mal se passer. Donc euh, je ne vais pas vous porter la poisse, mais il vaut mieux euh, voilà, être vigilant, il faut faire attention. Donc moi je vous conseille vraiment de, voilà, de prendre quelque chose ouvert sur 24 sur 24. En plus il y en a, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'établissement ouvert 24 sur 24, mais voilà. Donc euh, c'est donc important vous n'êtes pas obligé aussi de prendre un hôtel d'accord 321 résultats non vous pouvez prendre un appartement ou maison il y en a encore 30 avec piscine ou spa c'est même très bien d'ailleurs on va changer je ne vais pas faire le, le nouveau hôtel même si euh, il est sympa on va changer allez on va changer on va voir un deuxième établissement sympa pour venir à Londres donc ce qu'on va faire on va chercher cette fois quelque chose qui est avec Spa, voilà. Bien parce que quand tu veux marcher, tu vas marcher toute la journée. tu es bien content de te relaxer. Donc Combien de résultats? 50 résultats, on est bien. Donc euh, voilà, il faut savoir que le tarif il sera entre 130 et 180 pounds de la nuit. Si on veut le moins cher, OK? Donc là, on est bon. On a même quelque chose de moins cher, OK? Allez, on va sélectionner. On sélectionne ces trois-là. Hop. Allez. Tarif le moins cher en premier. Et là, on va regarder. Il y a autre chose que je voulais voir. Ouais, sauna. Carrément. Sauna, piscine intérieure. La totale, moi, c'est tout ça. Voilà. Je veux vraiment passer un bon week-end à Londres. Je vais me faire plaisir. Piscine intérieure. petit déj voilà on est bien là sauna et tout ok réception vers 24 sur 24 il y a encore des établissements comme ça qui sont ouverts tarif le moins cher en premier donc on regarde donc le premier résultat c'est le holiday inn à london Il faut savoir qu'en plus le Kensington c'est le quartier français à londres donc du coup vous ne serez pas dépaysé tel la hein, piscine, Ouh là oulala c'est bon ça et hey, qu'est ce que vous en pensez franchement avec buffet tout le matin et hey, franchement je vous dis il a l'air même mieux que le nouveau tel dont je parlais tout à l'heure à Wembley alors voyons la chambre qui propose chambre avec leaking size c'est précisé non fumeur c'est important Voyons voir quelque chose d'encore plus important. Voilà, il y a même moins cher. Hein. Donc, euh, je vous invite à regarder le type de chambre que vous souhaitez. Voilà. Mais il y a autre chose que je veux voir. C'est, voilà, les commentaires clients. Oh là là. Plus de 7000 expériences vécues. Ils ont quand même une note de 8. Euh, avec une propreté. Voilà. Ça, c'est important de regarder. C'est un point essentiel. C'est les avis clients donc quand je vois que la propreté dans le centre de londres ils ont une note de 8.4 et que euh, situation géographique 8.8 voilà pour moi franchement ça va je vais pas regarder le service parce que franchement euh, euh, je vais pas rester ma, ma vie dans l'hôtel l'équipement euh, 7.8 c'est raisonnable rapport qualité prix 7.2 sais pas pourquoi il y a cette note faudra regarder euh, les commentaires mais en même temps c'est 7000 commentaires donc euh, oui euh, voilà il euh, y en a qui ont dû mettre des sales notes en fait donc euh, voilà sur 7000 euh, voilà Mais si sur 7000 ils arrivent à avoir une note de 8 vous pouvez foncer les yeux fermés on va bien vérifier en effet que c'est ouvert à 24 voilà vous voyez, c'est arrivé à 15h vous avez jusqu'à midi pour, pour partir ouais c'est vraiment bien il faut avoir au moins 18 ans ok les animaux ne sont pas amis ok ok l'accès au club coûte 5 par personne par adulte les enfants peuvent y aller gratuitement ok ils bloqueront 50 livres par nuit pour la durée du séjour sur la carte de crédit lors de l'enregistrement je pense que c'est la caution ça un petit déjeuner anglais complet coûte 17 livres. Ok, bon, ben bah écoute, il y, y, y a quelques infos comme ça, mais après, ouais, ça, ça va. Franchement, ça va. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Ah, le spa, il est pas gratuit, en fait. Hein. Il est mettent là. Hein. Tout ça, c'est un supplément, en fait. Oh là là. Les coquins. Hum, hum. Tout ça, c'est en supplément. Ok, bon ben écoute, euh, supplément, supplément, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même un 4 étoiles, en plein centre de Londres, voilà, ils le mettent, hein, 2 minutes de Kensington, réception ouverte 24 sur 24, il y a un coffre fort, comme ça on est tranquille, station de métro 150 mètres, ouais, moi, je l'aime bien, allez, il y a celui-là, mais je vais aussi vous montrer celui qui, que j'ai trouvé tout à l'heure, pourquoi voilà celui là le nouveau hôtel dont je parlais qui est un peu moins cher d'accord genre euh, 40 50 pounds moins cher et qui est pas mal franchement il est pas mal j'explique pourquoi parce que Wembley c'est à, déjà il est en face déjà il est en face du stade de Wembley donc si vous voulez voir un match de foot ou si vous voulez voir un concert cet hôtel il est en face de, du stade de Wembley il est bien cet hôtel moi je suis déjà passé devant je ne suis pas resté là dedans mais je l'ai vu et il est bien il y a toujours quelqu'un à la réception aussi euh, j'étais au Hilton euh, j'étais au Hilton Wembley qui n'est pas très loin qui est bien aussi, qui est collé au stade mais qui est plus cher par contre le nouveau hôtel ouais ça a l'air euh, un bon regardez moi ça, une note de 8.8 il ne faut pas euh, voilà. Pourtant, ils ont 3000 expériences ils ont une note de 8.8 et la, la propreté 8.9 ouais il n'y a pas photo rapport qualité prix 8.3 il est bien cet hôtel hein. et en plus euh, je vais vous dire ce qui est bien Wembley c'est à un quart d'heure en métro de, du centre de londres donc euh, voilà c'est un bon quartier c'est tranquille euh, kensington aussi vous avez des bons quartiers moi, je vous invite à faire aussi. Il y a une autre manière de rechercher un bon euh, un établissement. C'est comme ça, en fait. Hop, vous voyez que là, c'est le centre de Londres. Donc tout ça, c'est super bien connecté. Hein. Si vous regardez euh, la vidéo que j'ai faite sur les transports, tout ça, c'est bien connecté. Il y a des métros partout. Là, je peux zoomer. Vous allez voir. Voilà. Vous avez. Quand vous regardez la carte, vous voyez ces petits symboles-là, les petits ronds comme ça. Voilà. Tout ça, c'est des stations de métro. Donc, euh, ouais. Ça le fait. Ça le fait bien. Donc, vous pouvez regarder. Hein, euh, si vous voulez euh, être, euh, par exemple, euh, cap' Town. Qui doit être par là. Alors, où es-tu, mon petit cap Voilà. Bon, par exemple, on va dire. Allez, si on veut aller au côté du British Museum. Il y a quelques hôtels, là. hop, 7.9. Voilà. On clique. On y go. Si on veut être du côté de euh, voilà, de la Tamise voilà, Canary Wharf tout ça vous pouvez regarder avec la carte c'est bien aussi quelle que soit la ville c'est pas que pour Londres c'est un bon plan voilà voilà donc euh, nouveau hôtel ou euh, le le c'était quoi le Holiday Inn que je vous avais dit il y en a plusieurs, si on veut quelque chose de plus simple allez on va chercher quelque chose le plus simple sans petit déjeuner rien, le truc euh, correct mais sans petit déjeuner, sauna, rien de truc euh, vraiment pour venir euh, dormir en fait et après on se débrouille, on fait ce qu'on veut alors on va prendre le moins cher, moins cher. allez on va chercher ça on a le choix entre 29 établissements, ok. Et eh bien regarde-moi ça. On prend quand même quelque chose de 24 sur 24. Hein. Ça c'est moi c'est mon critère. Donc on a 8.5 ici. 51 pounds les gars. Attends, attends, attends. il Doit y avoir un problème. Là. 51 pound. Pourquoi Ça doit être un dortoir, non? Voyons voir, 51. Chambre double avec salle de bain commune, voilà. Il faut faire attention. Chambre double avec salle de bain privative. Voilà, ben bah, écoute. Pas mal. Voilà, le strict minimum. Ok. Et, et et on y go. Voyons sur la carte où il se trouve. Ouais, ok, c'est la DLR en fait. Il y a. Il, y a une, il devrait y avoir une station de métro. Voilà. C'est là, donc il devrait y avoir une station de métro par là. On zoom. Ouais, il a pas l'air bien desservi. Hein. Il y a Canary Wharf ici. Ok. Il y a Canary Wharf ici. Il doit y avoir la DLR. La DLR, c'est euh, notre métro. Il doit y en avoir un. Mais d'ailleurs, sur la page, ils doivent vous dire s'il y a un métro ou pas. Alors. 3, 4, 7, Victoria Park, Olympic Stadium. Ça, c'est bien aussi. Ah, ok. Donc, l'aéroport le, le plus proche, en plus, c'est 7 km. Ça, c'est bien. Hmm, réception vers 24 sur 24, chauffage, bagagerie ok 5 km de l'aéroport, Gatwick, ok j'aurais bien aimé savoir la station la plus proche hmm. métro, voilà les métros 1 4 km ouais ça, métro Canary Wharf c'est ce que je disais, ah la DLR elle est là voilà 700 mètres 700 mètres et 1 2 km le Canary Wharf ouais c'est bien ça c'est pas mal du tout hein. ouais donc euh, à garder donc vous pouvez le garder en mettant, en mettant ici un petit truc ils ont personnel équipement propreté 8.8 ils n'ont pas beaucoup d'expérience client ils doivent être nouveaux eux. voilà 8 juillet 2019 mais ils vont avoir du succès hein. ils vont avoir du succès hein. voilà donc voilà c'était c'est fini pour aujourd'hui. Donc, si vous avez euh, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas euh, voilà le petit coup de pouce pour moi. Donc un petit like et marquez euh, par exemple euh, week-end à Londres, euh, Raphaël. Merci Raphaël week-end à Londres. ce serait cool euh, pour euh, le référencement. Et puis et puis voilà. Si vous avez des questions, demandez. J'essaierai de vous répondre. Sur ce, bonne soirée, bon week-end. Et si vous avez choisi un hôtel, mettez-le aussi dans les commentaires, par exemple. Comme ça, je pourrais voir euh, aussi quel est l'hôtel euh, que vous avez choisi. Voilà. Allez, bye bye, ciao.